De nos jours Le statut spécial d'autonomie prévoit que la vallée d'Ost puisse réglementer une série de matières par des lois régionales approuvées par le Conseil de la vallée élu au suffrage universel qui exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est du ressort d'un gouvernement élu par le conseil. Le président de la région, qui est la tête du gouvernement, remplit aussi les fonctions de préfet. Il est donc à la fois le représentant de la région face à l'État et celui de l'État dans la région. Le statut prévoit officiellement le bilinguisme. Le français et l'italien sont placés sur un pied d'égalité. Dans l'après-guerre, la possibilité de se gouverner de manière autonome permet à l'administration régionale d'entreprendre la reconstruction des villages détruits pendant la guerre dans plusieurs communes, parmi lesquelles celle de Pont-Saint-Martin, dont le bourg a été le cible d'un terrible bombardement. Dans les années 1950 et 1960, on construit des routes dans les communes qui en sont dépourvues, en étant les réseaux de l'électricité et du téléphone à tous les villages, ont construit de nouveaux bâtiments scolaires. Cette renaissance correspond à une situation de reprise de la vie politique, économique et sociale commune à toute l'Italie qui traverse une période de développement extraordinaire. L'approbation de la loi 690 en 1981 par le Parlement italien marque un moment fondamental dans l'histoire de l'autonomie valdôtaine du dernier demi-siècle. Cette loi prévoit que le revenu des impôts perçus en Vallée d'Ost devait rester pour les 9 dixièmes sur le territoire, c'est-à-dire dans la disposition de l'administration régionale. Il s'agit d'une décision fondamentale parce que elle réglait de façon apparemment définitive une longue querelle entre la région autonome et l'État italien. Le statut d'autonomie de 1948 prévoyait que la Vallée d'Ost aurait bénéficié de certains revenus fiscaux selon des accords à prendre avec l'État italien. Ces accords n'arrivèrent qu'au début des années 70 et plus précisément en 1971 grâce à l'œuvre du président du gouvernement régional, Cesare Dujani. Avant, c'était le gouvernement italien qui décidait chaque année combien d'argent donner à l'administration régionale pour assurer son fonctionnement. Il est facile de comprendre que c'était une façon indirecte pour maintenir un contrôle sur le gouvernement régional. C'était la politique dite des robinets, c'est-à-dire que c'était le gouvernement de Rome qui décidait si ouvrir ou fermer le robinet des financements selon l'obéissance du gouvernement régional. Le président Dujani obtint en 1971 un premier, un premier accord, mais peu de ans après, la réforme générale du système des impôts en Italie rendit ce, cet accord nul. Il fallait attendre donc 1991 avec le président Andrione pour arriver à un accord, à un règlement définitif ou, comme je l'ai déjà dit, apparemment définitif. Pourquoi Parce que en 2011, donc 30 ans après, une nouvelle réforme du système de répartition des impôts et des revenus entre l'État et les régions changea une énième fois les règles du jeu. Et plus encore, plus important encore, en 2015, une sentence de la Cour constitutionnelle reconnut à l'État le droit de décider sur la participation des régions au paiement de la dette de l'État. On peut donc conclure que la situation actuelle est moins bonne que celle de 1981, qui fut à la base du grand épanouissement de la région dans les, les décennies suivantes et permis aux citoyens valdotins de jouir d'un bien-être supérieur à celui de la plupart des habitants des autres régions d'Italie. En Vallée d'Ost, comme dans les autres régions, l'industrie offre un grand nombre d'emplois et le secteur tertiaire connaît une grande croissance. La région encourage les initiatives dans le secteur touristique en modernisant l'équipement des stations de ski et en subventionnant la construction de nouveaux hôtels. Une maison de jeu est ouverte à Saint-Vincent, qui devient aussi le siège des manifestations culturelles et artistiques comme un prix de journalisme, le prix cinématographique Grolla d'Oro et le festival Un disco per l'estate. Le niveau de vie des gens s'améliore grâce à l'augmentation des salaires et à la diffusion des appareils électroménagers comme le frigidaire et la télévision. Chaque famille veut pouvoir disposer d'une automobile et le nombre de voitures redouble dans la région entre 1961 et 1964. La population augmente à cause de l'immigration d'un grand nombre de travailleurs, venant surtout du midi. En 1961, les résidents en Vallée d'Ost dépassent pour la première fois le chiffre de 100 000 et ceux de la ville d'Ost de 30 000. Des chantiers de grande envergure sont entrepits par l'État. On construit les deux grands barrages de Beauregard à val -Grisanche et de Place Moulin à Biona pour la production de l'énergie hydroélectrique et on réalise les deux tunnels du Grand Saint-Bernard et du Mont-Blanc inaugurés en 1964 et en 1965, respectivement. Par ces deux tunnels dont les Val de terre souhaitent le percement depuis plus d'un siècle, la région est enfin reliée de manière permanente en hiver aussi au Valais et à la Savoie. On construit aussi l'autoroute Turin-Ost, qui sera continuée jusqu'à Courmayeur dans les années 1990. Le développement économique se poursuit dans les années 1970, quand on inaugure des nouvelles stations touristiques à saint rémy en bosse et à Pila. On assiste aussi à la naissance d'une nouvelle sensibilité écologique qui met en discussion l'opportunité de programmer les interventions sur le territoire en matière de bâtiments et d'infrastructures, de manière plus respectueuse de la nature et du paysage. La région réserve une attention particulière à l'agriculture de montagne et à l'élevage, qui sont soutenus économiquement à la promotion des produits typiques et au développement de l'agrotourisme. En 1981, une loi de l'État qui réglemente le pourcentage des impôts qui reviennent à la région augmente les disponibilités financières du budget régional, ce qui permet de mettre en chantier de nombreux travaux publics et d'augmenter les initiatives de l'administration régionale dans tous les secteurs de la vie sociale, par exemple l'institution d'une université à Ost l'an 2000, ainsi que de promouvoir l'installation de nouvelles industries dans des domaines diversifiés et innovants comme l'électronique pour faire face à la crise des secteurs traditionnels qui provoque la réduction du personnel et la privatisation de la scierie cogne d'Ost et la fermeture des mines de Cogne et des usines monte-fibre de Châtillon et Ilsa Viola de Pont-Saint-Martin. Au cours du XVIIe siècle, Monseigneur Bailly a dit que la Vallée d'Ost est Intramontes. En effet, la, le statut de région Intramontaine est euh, important pour les Vallée d'Ost. Le Val d'Ost, géographiquement, est un point stratégique de communication entre la mer Méditerrané, méditerranéenne, entre l'Italie et le centre de l'Europe. La Vallée d'Ost peut avoir et a eu dans l'histoire, et a aujourd'hui, un rôle de carrefour de l'Europe, de lien euh, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Centre. Euh, il est suffisant de penser, euh, par exemple, aux routes qui, déjà à l'époque romaine, passait dans la, dans la vallée d'Ost. Ost, Oste, euh, en effet, est une, déjà une très grande ville romaine. Et, elle s'est développée justement pour lier la Gallia et, euh, à Rome. Et pendant les siècles, les Alpes ne, ne sont pas à voir comme des barrages, mais sont des liens de communication. Sûrement, la communication n'est pas facile, surtout en hiver, et surtout dans les hivers très froids. L'importance des Alpes et de la Vallée d'Ost comme euh, lien, comme euh, lieu de communication, a été comprise aussi au XXe siècle. Et en effet, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des projets de réalisation de tunnels alpins. des tunnels alpins pour les voitures. Et les deux tunnels qui ont été réalisés ont été le tunnel du Grand Saint-Bernard et le tunnel du Mont-Blanc. Le tunnel du Grand Saint-Bernard a été le premier tunnel alpin pour les voitures et a été inauguré en 1964 et sa construction était commencée en 1958. Le tunnel du Mont-Blanc euh, a été inauguré l'année après, c'est-à-dire en 1922 par les présidents de la République française et de la République italienne. Le tunnel du Mont Blanc, avec ses 12 km presque de longueur, et le tunnel du Grand Saint-Bernard, avec ses presque euh, 6 km de longueur, assurent au Val d'Ost ce rôle de carrefour de l'Europe. Depuis les années 1990, la dimension nationale des États a perdu son importance à l'avantage des organisations internationales. L'Italie est l'un des 27 États membres de l'Union européenne qui est de plus en plus présente et active dans tous les aspects de la vie sociale à travers ses différents organismes. Il faut désormais que la Vallée d'Ost se confronte non seulement à l'Italie, mais aussi aux institutions européennes. Notre région fait partie en effet de l'Assemblée de Régions d'Europe, Chercher de coordonner les initiatives qui ont trait à des problèmes communs à des régions qui appartiennent à des États différents. Elle est concernée aussi par d'autres organismes internationaux, comme la Convention des Alpes, qui regroupe tous les États de lac alpin et participe à des initiatives transfrontalières dans le cadre du programme Alcotra, Alpes latines, coopération transfrontalière, auquel collaborent les régions italiennes et françaises des Alpes occidentales. Région traditionnellement ouverte aux relations avec les territoires environnants, la vallée d'Ost a la chance d'avoir une population se rattachant à trois cultures différentes, la française, l'italienne et l'allemande, ce qui favorise sans doute son intégration au sein de ces organismes et lui ouvre d'excellentes perspectives d'avenir. Thank you.